Et bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve sur Sonic.exe Simulator Remastered. C'est un jeu. Alors, ah, je vais augmenter un peu son. Voilà! Nickel Chop! bang, bang. Il y aura des jumpscares sur ouais. le jeu. Salut, est-ce que tu veux jouer avec nous On croit dans la tête. Crise de la main. Tu es trop loin. Est-ce que je vais réussir encore? T'es wow. trouvé Allez peu de temps n'es tu pas, pas d'accord Bergman.